Je m'appelle Juliette Badin, je suis à CPA de Paris en troisième et dernière année de bachelor journalisme. Alors Intensive Télé c'est une semaine de préparation d'un journal télé euh, avec trois premiers jours pour préparer notre reportage, le tourner et le monter. Et euh, la dernière journée, donc euh, le jeudi, elle est consacrée à la préparation de notre journal. Euh, on a un rédacteur en chef, un présentateur, des chroniqueurs. Et voilà, on travaille tous ensemble pour proposer un journal d'une trentaine de minutes. Donc moi, mon projet de cette semaine, c'était de réaliser un reportage. On était par groupe de deux. On a fait, on a travaillé sur l'augmentation du prix de la bière donc, qui était dans l'actualité. Et euh, on est allé euh, caler nos interviews. On a réalisé le tournage et la dernière journée de montage. Pour le jeudi, j'ai eu la chance d'être présentatrice, donc j'ai dû préparer tous mes lancements, travailler conjointement avec tous les journalistes et ceux qui préparaient leur reportage en amont. Et je me suis occupée du coup de, de présenter le journal le jeudi après-midi. En arrivant à l'ISCPA, j'avais envie de faire du journalisme audiovisuel ou radiophonique. Et en faisant cette semaine, je me suis, ça m'a confortée dans l'idée euh, que c'était un support qui était très stimulant, on bouge beaucoup, donc euh, ça nous permet, ça, je pense qu'on ne rentre pas dans une routine avec euh, ce support euh, médiatique. Et euh, notamment, je pensais euh, être euh, seulement à l'aise en présentation, mais je me retrouve à, à devoir être derrière une caméra également, et tout le côté préparation, euh, ça m'a beaucoup plu également. Donc je pense que cette polyvalence, euh, c'est d'autant plus nécessaire, et ça m'a confortée euh, dans l'idée de faire du journalisme audiovisuel.